Alors, je viens de voir la vidéo de Basti sans MS avec euh, Luan Ben, celui qui a créé Emoji Bash Bot et à la fin de la vidéo, il parle du site Emoji Kitchen qui permet d'avoir euh, les mélanges des emojis directement sur euh, <rire> sur son navigateur et euh, c'est des images qu'on peut copier, enregistrer ouvrir dans un des nouveaux onglets en super qualité et alors... Euh... <rire> il y a des trucs très drôles à voir franchement franchement ça vaut le coup euh, le lien est en description si, si ça vous intéresse.